Oh, tu tu avec ton tante. Bonjour, moi, mon nom c'est Josée Lévesque. Euh, je suis la maman de Mathilde qui va bientôt avoir 5 ans. Elle va bien, c'est une petite fille qui fonctionne quand même assez bien comme toutes les autres petites filles qui vont bientôt avoir 5 ans ou qui ont déjà 5 ans. Euh, mais c'est ça, on a, une, on a une situation particulière qui a un impact au quotidien. Mathilde, à l'âge de huit mois et à l'âge de deux ans et demi, elle a fait un choc vagal. Finalement, le jour de ses trois ans, le 22 juin 2020, Mathilde a convulsé, là, bien franchement. Elle a été vue en génétique, en cardio, en pneumon, parce que l'épilepsie, le cerveau, c'est vaste, l'épilepsie euh, aussi. En fait, elle a toujours de l'activité. fait que c'est comme ça. Si elle faisait toujours des petites crises dans son cerveau. De ne pas avoir de diagnostic, c'est insécurisant parce qu'on n'a aucune idée ce que c'est. On a un diagnostic, bien c'est pas plus le fun parce que là, notre fille, elle a une maladie chronique. fait que tu as toujours un petit stress de plus dans la vie euh, quand tu as un enfant malade. Tu essaies de ne pas trop te projeter dans l'avenir parce que bon, tu sais, on... c'est un peu ma philosophie de vie, mais en même temps, tu te questionnes, tu sais, euh, qu'est-ce qui va devenir de ma fille. là, tu te viens, Mathilde, on met les fils qui ressemblent à la petite cuillère. OK? Le, le pourquoi qu'on a eu le don de cet appareil-là, c'est vraiment pour un enregistrement prolongé de l'activité électrique cérébrale. C'est qui château et tes sourcils? Ouais, ça enlève les trucs dans mes sourcils. Tu as bien raison. On avait seulement un appareil pour la pédiatrie puis c'est vraiment un besoin pour la pédiatrie. C'est vraiment ça le but, d'accueillir de, de, de, plus d'enfants sur le dépistage rapide. Ça sert pour Mathilde, pour avoir des meilleurs soins, pour avoir une meilleure analyse, des meilleures, une meilleure évaluation de son, son épilepsie. Moi, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir des de la technologie de pointe, de, comme ça, accessible pour nos enfants. Fait que de savoir qu'il y a des gens qui donnent ces sous-là, puis que ça a permis à ma fille euh, d'avoir un meilleur traitement, bien, je trouve ça extrêmement touchant. Puis j'ai envie de leur dire merci. Euh, C'est grâce à vous si Mathilde va un peu mieux aujourd'hui, puis s'il y a d'autres enfants aussi qui vont aller mieux. Je suis mieux. Merci beaucoup pour l'appareil la, photo, pour les horaires dans la salle